Suite à vos nombreuses questions concernant la qualité de vie et surtout la performance en entreprise, eh aujourd'hui j'ai choisi d'aborder un thème qui est évidemment très important parce qu'il conditionne énormément de relations, ce sont les jeux psychologique. Alors qu'est-ce qu'un jeu psychologique eh C'est une situation qu'on va vivre en trois euh, étapes que je vais vous décrire dans un instant et qui peut être euh, la cause d'énormément de difficultés et par conséquent de perte de temps, d'énergie, d'argent, de relations et parfois même de santé. Donc euh, je crois que c'est quelque chose de, de, de vraiment important à repérer rapidement. Alors qu'est-ce qui m'intéresse et pourquoi je fais ce, ce, cette vidéo Eh bien, depuis toujours, moi, je forme et j'accompagne des, des centaines de personnes tous les ans à travers des formations en ligne, en salle, pour justement leur permettre d'évoluer. Évoluer, ça veut dire quoi C'est évoluer, c'est se comprendre, c'est accéder à toute cette richesse intérieure que, que, que nous avons tous. Et à travers cette richesse, de pouvoir interagir d'une manière plus positive, plus constructive avec son environnement, parce que c'est un des facteurs, évidemment, essentiels pour se développer. Et une des situations qui peut engendrer des freins, justement, à ce développement, ce sont les jeux psychologiques qui vont se traduire par des interactions dans lesquelles vous allez vous sentir mal. Et très souvent, ça va se, se, se clôturer en quelque sorte par, par des relations de fuite ou d'attaque, en tout cas de division et qui vont engendrer évidemment des, des, des problèmes. On aura des problèmes de type 1, c'est-à-dire des simples frustrations. Ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes de niveau 1. Ensuite, on peut avoir des problèmes de niveau 2, c'est-à-dire qu'il y aura des interactions sociales un peu brutales. On aura de l'agression verbale, voire parfois de l'agression physique. Ensuite, on va arriver à des problématiques de niveau 3. Là, du coup, on va vivre, par exemple, un burn-out. On va vivre une séparation importante. On va vivre un, suc un échec, non pas un succès, mais un échec important. Euh, une perte, un accident, quelque chose et la particularité c'est que l'environnement va devoir euh, du coup euh, s'occuper de nous on va donc tomber en dépendance à l'égard de l'environnement et puis enfin on aura le niveau 4 qui est le, le pire puisque là euh, bah, soit la personne mettra terme, un terme à ses jours, donc elle se suicidera soit elle prendra une arme pour euh, tuer l'autre personne qui est en face ou les autres personnes qui sont en face et finira évidemment euh, victime puisque quelle que soit la position dans laquelle nous sommes et l'intensité avec laquelle nous vivons ces jeux psychologiques, eh bien, nous finissons toujours en posture de victime. On entre en posture de victime et on sort en posture de victime. Alors comment ça se structure un jeu psychologique C'est très important de le comprendre parce que vous allez voir, ça vous aide dans des tas de situations. La première chose, c'est que faut-il pour qu'un jeu psychologique se déclenche Il faut deux choses. La première, c'est mettre l'attention sur un problème et de l'exprimer. Je mets l'attention sur une difficulté quelle qu'il soit. Par exemple, ah pourquoi tu n'as pas rempli ce dossier comme ça voilà. Pourquoi tu n'as pas fait ça Donc je vais à la fois mettre le, le doigt sur une chose et je vais exprimer quelque chose qui ressemble un peu à une frustration et qui, du coup, va être, va être pas forcément très positif pour la personne qui le reçoit. Ça, c'est l'élément dont vous avez besoin pour entrer. Alors par exemple, on avait rendez-vous à la gare à 17h. Et puis vous ne m'avez pas pris. Euh, vous m'avez oublié, en fait. Et moi, qu'est-ce que je vais faire Je dis, pff, pas possible. Mais pourquoi Henri devait me prendre Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il n'est pas là Il aurait pu m'appeler. Voilà. Et là, je vais rentrer, si vous voulez, dans une forme de victimisation dans laquelle je vais attribuer euh, bah, à l'environnement euh, la cause de ma souffrance, qui est parfois vraie hein, d'ailleurs. Mais, mais moi, je vais, je vais retenir ça. Je vais me mettre dans cette dynamique. Ah ben bah, oui, c'est à cause de, de lui, c'est à cause des autres. Et quand je rentre là-dedans, eh ce réflexe qui est que je souffre à cause de l'environnement. Et donc, c'est pour ça que je justifie en quelque sorte euh, bah, une expression centrée sur deux choses, sur le problème et sur le fait de, de manifester cette frustration à l'égard d'une personne ou de plusieurs. Donc du coup, à niveau 2, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'au lieu simplement si J'en sors un hein, au niveau 1, c'est à dire que je veux dire, bon, ben, ok, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais prendre un taxi et puis je vais y aller. Donc, je sors de ma position de victime, et puis c'est plus un problème. À hein. la limite, Henri ou, ou Stéphane qui devait me prendre, il doit être pris à autre chose, et j'en fais pas une attaque personnelle, comme diraient les, savez, les accords Toltec. J'en fais pas une, une affaire personnelle, je me sens pas attaqué. Si je rentre dans un niveau 2, comme j'ai pris euh, en termes de victimisation quelque chose de lourd, et eh bien j'ai besoin d'être entendu là-dedans. Donc, dès que je vais appeler euh, euh, par exemple euh, Hervé, qui, qui, qui est mon qui, qui est mon Collaborateur, j'ai dit Tiens, Hervé, mais pourquoi ils n'ont pas pensé à ça C'est pas possible, on peut même pas leur demander quoi que ce soit. Ils sont toujours. Et donc, je vais me plaindre en quelque sorte. Et ça, c'est embêtant parce que ça, ça entraîne évidemment une interaction sociale euh, un petit peu négative. Et euh, du coup, euh, bah, je vais manifester encore une fois plus fortement encore ma, ma frustration. Et ça va engendrer, on va le voir, des, des problèmes. À un niveau 3, bah, on se sera tellement battu en quelque sorte qu'il va falloir que la société intervienne. Ça peut être la police, les pompiers, euh, parfois un avocat, etc. Et puis, au niveau et bien, on, voilà, on sera allé au meurtre ou, ou au suicide. Donc ça, c'est les quatre phases. Alors comment ça se structure en permanence et bien, Vous avez la posture de victime qu'on représente par un V en bas. Euh, ensuite, vous avez la position de, de sauveteur et puis la position de persécuteur. Et en fait, on tourne dans les trois angles. Il faut savoir que ça vient des jeux psychologiques, d'un des concepts de l'analyse transactionnelle, qui nous vient d'Eric Bern, et qui euh, met vraiment bien en avant ce, ce processus, et c'est repris par beaucoup euh, aujourd'hui d'approches. Donc euh, bah, c'est très simple, il faut rentrer dans la posture de victime et considérer que son environnement, les autres, euh, bah, sont la cause de notre problème. Alors on peut aussi se jouer des jeux psychologiques en interne, hein. par exemple, euh, comme je ne suis pas bien dans ma vie, de travail notamment, bah, j'arrive à la maison, et puis euh, bah, je m'assois dans le canapé, et puis je dis... Pfff, quelle journée de merde, en gros, je me mets Netflix ou n'importe quoi d'autre. Je sais très bien qu'à ce moment-là, ce serait bon que je prenne en compte d'autres dimensions, par exemple, que j'aille faire du sport pour me faire du bien. Mais à ce moment-là, comme je suis un peu down eh bien, dans ma posture de victime, en interne, j'ai un côté sauveteur qui va me dire « Ah ben tiens, Polo, t'as qu'à te laisser aller, en fait voilà. ». Et c'est ça le problème, c'est qu'on va tomber dans une espèce de laisser-aller, à faire des choses qui immédiatement vont nous faire du bien, mais qui vont nous desservir à moyen terme et long terme comme par exemple traîner devant la télé, comme fumer, comme boire de l'alcool, manger excessivement, etc. Et en ayant, euh, du coup, euh, en m'étant autorisé à faire des choses que je ferais même pas devant mes enfants d'ailleurs, et eh bien du coup, je, je finis par au bout d'un moment par me culpabiliser. Ah mais pourquoi pour le t'as fait ça, etc. Donc euh, voyez, on joue toujours sur cette dimension euh, sauveur, euh, persécuteur, culpabilisation. Et malheureusement, il y a deux choses qui se passent, c'est que du coup, je génère une relation à moi-même dévalorisante. Donc je me sens de moins en moins important et je vais considérer que l'environnement ne fait pas ce qu'il devrait faire. Et donc, du coup, il est injuste avec moi. Et ça, ça va générer de la colère. Et vous voyez, le, le, le, le manque de relation ou la dévalorisation va entraîner de la tristesse intérieurement. Je vais m'éteindre, je vais me dévaloriser. Et de l'autre côté, je vais me mettre en position soit de rébellion, soit de suradaptation, c'est-à-dire d'accepter une situation qui ne me convient pas. Et malheureusement, c'est les deux éléments qui vont me tirer vers le bas. Et on va développer une intelligence, justement, à la destruction à travers ça. Donc si vous voulez changer ça, le point clé... Et je vais finir là-dessus, c'est vraiment de revenir sur qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je veux mettre le focus en termes d'importance, de valeur et de priorité, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Voilà. Et donc je reprends la responsabilité des choses, je me dis qui est le patron ici, c'est quand même moi qui décide qu'est-ce qui va me rendre heureux, comment je vais faire pour l'obtenir, et puis me débrouiller pour aller obtenir ça. Voilà. Donc du coup, de repasser dans une communication qui soit plutôt orientée solution et valorisation. Expérimentez ça, laissez-moi un petit commentaire si vous sentez que ça vous parle, et puis surtout si vous avez vous-même déjà expérimenté ce processus, et surtout les clés que vous retenez comme étant importantes pour justement sortir d'un jeu psychologique. Expliquez-moi ça en commentaire, et puis on sera évidemment très heureux, je très heureux en tout cas de continuer à, à échanger avec vous, et au plaisir peut-être de renouveler cet échange. Merci à vous, et je vous invite à sortir de votre jeu psychologique. Merci.